Cette fois-ci, je ne suis plus un mignon petit Pikachu Je suis un zombie Pikachu C'est parti to t'as plu, n'hésite pas à liker à t'abonner et surtout à partager et je te fais des nouveaux vidéos dans une fin de bye